C'est des moments où on se pose, où on, vraiment on, on travaille sur comment améliorer le quartier. Et le plan global permet de, de garder en fait, ces rails-là, cet axe-là, euh, pour pouvoir continuer et évaluer aussi notre travail. Donc, euh, à la journée du 2 février, qui est très importante dans la démarche qu'on continue à suivre, c'est qu'on euh, ben, invite donc, et les habitants et donc, le nouveau collège. L'idée c'est de, de proposer une collaboration, c'est vraiment de se dire, euh, ben voilà, on a constaté les besoins et les ressources, on a des pistes d'action à proposer, mais euh, on a aussi euh, des choses à amener en tant que citoyen, en tant que euh, membre d'association, et donc ben, chacun à notre niveau, ben, collaborons ensemble, parce qu'en fait on a le même objectif, c'est d'améliorer ce quartier. On a vu, on a évalué, donc maintenant on va agir. Merci, on reconnaît ça. Bon bon savoir. <rire> Certaines associations association associations, ne de leur budget. de